Salut, cher futur moi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Même si je vais avoir du mal à te les dire. J'espère que t'es toujours aussi bon vivant. Parce qu'en tout cas, maintenant, je le suis actuellement, à 20 ans. C'est important. Parce que si tu perds ça, pour moi, tu, tu seras devenu banal. Et c'est pas ce que tu veux, ça. Quand tu me regardes, là, comme ça, tu, me vois, tu vois quoi Tu vois un mec chiant Tu vois un mec amorphe Tu vois un mec qui a faim Tu vois un mec qui a envie de réaliser ses rêves Tu vois quoi Je sais que tu pas une vie régulière mon gars, ça je le sais, je l'ai toujours su, presque du moment où je suis né. Je sais que tu ne seras pas rangé, euh... même si aujourd'hui tu l'es d'ailleurs. J'ai une petite copine qui s'appelle Mila, ça fait trois ans qu'on est ensemble, souviens-toi-en. Et ça aussi ça fait partie de ma vie actuelle. Je fais du théâtre, je suis au cours Florent, j'essaye de devenir acteur ou d'avoir quelque chose en scène. Je fais aussi de la musique et j'écris. Alors écris mon gars, continue d'écrire parce que je pense que tu as une voix, tu une voix là-dedans. Je voudrais te, je voudrais te parler en fait c'est hyper frontal mais je voudrais t'adresser la parole je voudrais que je voudrais que tu me racontes je voudrais que tu me racontes comment tu me perçois je voudrais que tu me je voudrais que tu me racontes ta vie aussi les décisions que tu as prises les erreurs et les bons choix Presque frustrant en fait Et puis depuis le début Je sens que je, je sens t'as un truc à faire ici T'as un truc à faire sur cette terre mon vieux Pour l'instant t'as rien fait Enfin t'as fait des choses pour toi mais Sur cette terre t'as rien fait Que dalle mon frère Alors deviens quelqu'un putain Pas forcément dans le sens succès, mais... Deviens quelqu'un. Deviens euh, qui tu... Qui tu aspires à être. Deviens un homme. T'es pas un homme. Pas encore. Mais je sens que ça va venir, hein. Mais t'es pas encore aguerri, mon vieux. T'es pas vieux, d'ailleurs. Je voudrais te demander... Si tu fumes encore... De... De ménager ton corps de ménager ta santé parce que parce que tu t'en disposes d'une belle aristide, t'as as une belle santé t'as une belle âme donc ne, ne disparais pas comme ça sous les sous les sous les décombres de ta vulgaire joie ne t'efface pas impose toi